pour l'anglais et pour les intervenants au panel dès qu'ils veulent prendre la parole il faut appuyer sur le bouton pour allumer le micro voilà merci à tous de votre participation. Je suis Marie-Cécile Grisard, la directrice de l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves et euh, voilà, je suis ravie de co-animer cette session avec Joël Rué euh, de, du Bridge Tank qui est le co-organisateur qui est le co-organisateur de cette session avec euh, l'OMVS et euh, l'OMVG, l'autorité de mise en valeur du fleuve Sénégal et l'autorité euh, du fleuve Gambie qui seront intervenants sur cette session. Pourquoi euh, cette... Euh, cet événement autour du, du Fouta Jalon, puisque, comme on le dit souvent, c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, un écosystème essentiel pour de nombreux bassins versants sur ce, cette région d'Afrique de l'Ouest, mais aussi un écosystème très vulnérable, aujourd'hui très fragilisé, qui nécessite un certain nombre de solutions et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui à travers cette session, amener un certain nombre d'enjeux de, sur la table mais aussi de solutions. Je vais tout de suite donner la parole pour un petit mot d'accueil au, au commissaire de l'OMVS, monsieur Séméga. ne soit pas là ah, oui. Oui. Ah, ok bien mesdames et messieurs merci euh, merci pour votre présence euh, significative à ce panel, c'était un panel qui commence tôt le matin mais je vois déjà l'affluence euh, j'espère que c'est un signe d'intérêt en tout cas je, je sais que c'est cela merci en tout cas euh, notre ministre de tutelle, celui de la Guinée, euh, devait être présent à cette euh, session. Je crois qu'il doit être en route. Euh, en tout cas, pour nous, ce serait important. Euh, D'abord, c'est le ministre euh, de la Guinée. On parle du massif du Fouta dialon qui se trouve en Guinée. Et il est aussi le ministre de, euh, de l'OMS. Je vais vous demander euh, peut-être quelques minutes de, de, de.. Quelques minutes de patience, il est dans les couloirs. Et c'est important. Parce que euh, peut-être qu'il faut accélérer un peu la recherche. <rire> See is also uh, something that is coming back very frequently. So the idea of this session is that we will look into more detail uh, um, and we will uh, in particular look at uh, four different uh, projects from the field uh, to try to understand a bit more those two concepts of water productivity and water use efficiency. Um, so we have a number of. No, no, du tout, on vient juste de démarrer. And Mmh. Euh, mesdames et messieurs, euh, merci Merci euh, d'être venus à cette session spéciale sur le massif du Fouta Dialon, La protection de ses écosystèmes Je vous l'annonçais euh, Notre ministre de tutelle Ministre de l'OMS, euh, ministre de l'Hydraulique En Guinée, également chargé des hydrocarbures Et l'énergie est là Il nous fait l'honneur d'être présent. C'est un acteur important parce que le massif Est en Guinée euh, Le gouvernement guinéen fait beaucoup Pour la protection de cet écosystème mais comme vous le savez, euh, c'est euh, le massif. Je que euh, l'importance stratégique euh, qu'il a, c'est pour les grands fleuves d'Afrique de l'Ouest. Et je me réjouis ici de la présence vraiment euh, des acteurs premiers, je vais dire les premiers responsables des organismes de bassin, en tout cas pour certains, de, de ces grands fleuves. Euh, il y a ici le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, que je le salue mon frère, pour sa présence ici. Tout le monde connaît l'importance du Niger, qui est l'un des plus grands fleuves d'Afrique, sinon l'un des plus grands fleuves du monde. Également, à ma gauche ici, le haut-commissaire de l'OMVG, qui, comme vous le savez, est une organisation sœur euh, avec laquelle nous partageons le Dakar et avec laquelle nous partageons également euh, énormément de choses. travaillons vraiment en étroite collaboration euh, dans le cadre du réseau africain des zones du de bassin, mais au-delà. Nous nous concertons sur beaucoup de choses. Il y a d'ailleurs une annonce qui vous sera faite euh, vraiment vers la fin de cette session par M. Daou, qui est le secrétaire général de l'OMVG, sur une initiative que l'OMVG et l'OMVS euh, ont en chemin, justement à, à l'endroit du, du massif du Fouta Dialon. Euh, nous avons aussi la chance vraiment et l'honneur d'accueillir le commissaire Sangaré de la CDAO, qui est un key player, disaient les Américains, vraiment un acteur majeur. Dans ce dispositif de protection du massif du Fouta-Dialon, c'est une chance de l'avoir ici. Je crois qu'il vous parlera euh, de l'importante initiative qui avait été euh, au niveau de l'UIA, transférée maintenant au niveau de la CDAO, et initiative pour laquelle, je crois, beaucoup de choses sont en train d'être euh, mises en chemin. Et M. Monsieur, Monsieur, Monsieur Tsangaré est, je crois, l'acteur le plus important dans ce système. Je voudrais vraiment remercier mon frère et ami Joël Rouet. Vraiment pour euh, sa passion pour le, le massif du fauteuil d'Alon, il a tenu à y aller avec moi, tenu euh, malgré son agenda et malgré les difficultés, je le dis et je le répète, euh, et il a pris en charge lui-même ses frais de billets d'avion pour y aller parce que la cause euh, l'intéresse euh, je pense que euh, je voudrais le saluer ici. Il est un des organisateurs, sinon l'organisateur, avec Marie-Cécile dont je parlais tout à l'heure de, de cette session. Euh, Joël est le président du think tank euh, The Bridge Tank, qui est un grand think tank. Euh, il vous en parlera lui-même euh, à l'occasion, mais ce matin, il est là euh, pour la session du Fouta dialogue. Et Marie-Cécile, ici présente, présente, est la directrice générale de IAGF, l'initiative sur l'avenir des grands fleuves. La voix des fleuves, moi j'aime à l'appeler, l'avocat des fleuves, une initiative extraordinaire aujourd'hui qui euh, met vraiment la problématique des fleuves sur l'agenda mondial de l'eau, partout. Et aujourd'hui, depuis la création d'IAGF, dont un des membres importants, Gilles Mollesseur, le directeur des eaux de Genève, est ici aussi, la voix des fleuves commence à se faire entendre. Et c'est pourquoi vous comprendrez bien l'intérêt que l'IAGF a à organiser cette session, parce que quand on parle du fleuve, on parle de sa source. Et c'est la source des grands fleuves en Afrique qui est en danger par la destruction des écosystèmes euh, du Fouta dialon Et c'est pourquoi je voudrais remercier ici euh, Marie-Cécile mais surtout avoir une pensée pour mon grand frère, Eric Orsena, célèbre académicien, connu de tout le monde, qui est justement le président de cette initiative-là et qui est furieux dans le message qu'il m'a écrit parce qu'il avait été testé positif du Covid. Il aurait voulu être ici. Hier, c'était son anniversaire. Il aurait voulu le, le, le, le, le fêter avec nous ici. Mais il y a une vidéo, je crois, Marie-Cécile en parlera. Mais et IAGF, avec à sa tête euh, Eric, euh, fait énormément, énormément avec Mme Isabelle euh, Hérault, et la présidente du CNR, du CNR, qui est à l'initiative de la création de l'IAGF. Et donc ce matin, il s'agit de parler d'une question centrale, d'une question centrale, malheureusement euh, peu connue, euh, méconnue, et qui pourtant doit interpeller tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui sont, pas que les experts, justement. Et c'est l'intérêt de cette session. Il faut que cette question sorte de l'entre-soi des experts pour euh, s'inviter partout sur la nécessité aujourd'hui de faire bloc pour préserver le football à Nous avons, et je remercie Fawzi Bedreddin qui est mon collaborateur, vraiment, qui dans cette euh, euh, direction travaille énormément, et le docteur Lamendiay également, et qui ont à cœur cette question du massif du football à Mais avant eux, il y a ici Tamsin Diyai, il était à l'initiative du premier observatoire de l'OMS sur ces questions-là. Je crois qu'il interviendra. Il est un expert du domaine et surtout aussi quelqu'un de très passionné pour ces, pour ces questions-là. Donc vraiment, euh, la question du Moussa massif du Fouta euh, dialon euh, la protection de ces écosystèmes, la protection des têtes de source des grands fleuves africains, c'est de cette question-là qu'il s'agit. Tirer la sonnette d'alarme suffisamment pour que partout euh, les citoyens en premier, se rendre compte de l'urgence environnementale qui est sous nos yeux. Merci, merci Marie-Cécile, ce sont les mots que j'ai. En remerciant encore tous ceux et toutes celles qui se sont déplacées pour cette session. Merci. Merci, euh, monsieur le haut-commissaire, pour, pour ces mots d'accueil. Je salue euh, monsieur le ministre euh, Silla, je salue euh, Monsieur le commissaire de la CDAO, commissaire en charge de l'agriculture, mais aussi de l'agriculture durable, évidemment, et euh, en charge de, de l'environnement. Euh, ses coups sont garés. Je salue les deux hauts commissaires de l'OMVG et de l'OMVS. et euh, Je vous salue tous et vous remercie également d'être présent aujourd'hui. Euh, il m'est choix de présenter euh, le discours que nous a adressé euh, son Excellence le Président euh, Issoufou Mahamadou ancien président du Niger, euh, président de la fondation qui porte son nom et du think tank euh, qui porte son nom, euh, institution qui est extrêmement active pour la préservation de l'environnement euh, dans le Sahel. Avant de lire son intervention qui nous a été envoyée, euh, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par, par le haut commissaire. Euh, la préservation de l'environnement est une question euh, de fidélité. Et je crois qu'il y a une très belle citation de Jean Jaurès qui disait le fleuve est fidèle à sa source en coulant vers la mer. Et je crois qu'on peut l'inverser. La, la, la mer et le cours euh, du fleuve sont fidèles à la source quand ils tiennent, euh, prennent soin du, des sources et de, de la tête de source. Euh, je remercie également nos panélistes ici qui sont venus de différents endroits du monde et puis qui surtout sur les derniers mois et semaines se sont mobilisés. D'Abuja à Conakry en passant par Nouakchott, Dakar, il y a un an nous étions à Caille également sur les rives du fleuve Sénégal euh, nous étions euh, le haut-commissaire l'a dit euh, dans le massif du Fouta Djallon lui-même le ministre Silla qui avait à peine pris ses fonctions qui revenait d'un long voyage éprouvant à l'étranger nous a euh, rejoints au déboté donc je crois qu'il y a une fidélité une passion sur cette question du Fouta Jalon. Je me permets de le mentionner parce que lorsque nous avons contacté euh, Mamadou Issoufou, euh, il a lui-même dit Je veux présenter quelque chose, je veux intervenir pour ce motif massif du Fouta Jalon. Son agenda l'a empêché d'être présent parmi nous. Il nous a envoyé un texte, euh, euh, un discours dont je vais vous donner lecture euh, maintenant. Donc, lecture. Euh, du texte de, du discours de, du président Issoufou Mahamoudou, président de la Fondation du même nom. Mesdames et messieurs, le Forum Mondial de l'eau, pour la première fois, aborde aux rives de l'Afrique subsaharienne et pour la seconde fois, il a lieu sur le continent africain, lui dont la première édition fut lancée au Maroc. Et je me réjouis par, particulièrement de cela, car les forums mondiaux de l'eau ne sont pas des forums des problèmes, mais des forums des solutions. Et tel le Maroc a émergé en tant que pays de la maîtrise de l'eau, tel chaque pays de notre Afrique de l'Ouest en a le même potentiel. Les organisateurs de cette session spéciale l'ont inscrite au programme avec la volonté de mettre en avant cette capacité de mobilisation de notre région et de mobilisation de solutions par elle et pour le monde dont j'entends ici témoigner. J'appartiens à une génération qui a connu des sécheresses cycliques au Sahel ces 50 dernières années. Une génération qui, depuis la conférence des Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenue à Stockholm, a vu disparaître des forêts, qui a vu le désert avancer et tarir des cours d'eau, dont l'exemple le plus emblématique est celui du lac Tchad. Mais convaincu que la mobilisation politique arrête les déserts, que la science les verdit, et que, combinée à l'action des hommes, elle créera dans le Sahel des puits de carbone, la présence du Forum de l'eau sur notre sous-région sahélienne met l'occasion de mettre en avant cet élément dans cette lutte. « Et nous avons fait de l'eau tout ce qui vit », dit livre constitution Fouta Jalon dès le premier quart du XVIIIe siècle. « L'eau assure l'unité du vivant », dit très justement Eric Orsena. J'ajoute que l'eau doit assurer pour nous l'unité du territoire, l'unité de nos sociétés de nos écosystèmes, des perspectives de nos foyers. Le massif du Fouta Djallon, qui nous réunit et nous mobilise aujourd'hui pour une prise de conscience et une mobilisation mondiale pour lui, ce massif géographique et son couvert forestier, constituent l'archétype de cette unité. Ces forêts abritent les dizaines de têtes de sources des neuf fleuves qui y prennent vie pour la transmettre dans toute notre région, dont le Niger, dont le Sénégal, dont la Gambie, d'autres encore. Cette zone montagneuse donne en effet naissance aux principales sources fluviales. Elle est le château d'eau naturel de l'Afrique de l'Ouest. Elle le restera mais à la condition d'une gestion durable et garantie. Rappelons que les châteaux d'eau naturels ont joué un rôle fondateur et de développement de toutes les grandes cultures et de la civilisation d'Afrique de l'Ouest. Le massif du fouta Jalon achemine l'essence même de tout développement dépendant de systèmes d'irrigation. Mais, impacté par les dérèglements climatiques, l'érosion végétale, les sécheresses à répétition, il est important de contribuer à la restauration et à la préservation du massif du fouta Jalon. Ces actions peuvent être menées en amont ou en aval du Fouta afin de conduire des, act des activités plus respectueuses envers les ressources données par ce massif. Mesdames et messieurs, le massif du Fouta Jalon doit être protégé, développé tout à la fois et doit perdurer pour garantir la vie humaine et environnementale, le bon fonctionnement des cultures irriguées, et la sécurité alimentaire. L'environnement d'abord. Le champion de la muraille verte que je suis je tiens à vous dire à quel point je suis convaincu que le Fouta Jalon en Guinée, mais aussi le delta intérieur du fleuve Niger au Mali, le Liptako Gourma au Burkina Faso et au Niger, constituent collectivement les racines, la profondeur stratégique de cette muraille verte. Pour constituer effectivement cette profondeur stratégique, notre unité du vivant, l'Afrique regorge de solutions. L'Afrique est au cœur d'une combinaison innovante de solutions traditionnelles nombreuses. Citons le ZA il la 2001 deux techniques agricoles que ma fondation, la fondation Issoufou Mahamadou, utilise avec les communautés à Dandaji pour restaurer les sols dégradés dans le cadre de notre puits de carbone. Il y a également des solutions technologiques riches, utilisant l'hydrométéorologie ou encore l'agroforesterie. Ces premiers exemples sont l'illustration même de la capacité africaine à s'adapter en fonction des moyens, des besoins, des capacités disponibles. L'Afrique expérimente, l'Afrique apprend et l'Afrique déploie. Le dénominateur commun à l'ensemble de ces innovations traditionnelles et technologiques sont l'eau et l'homme. C'est au travers de l'exemple de ce massif que cette session spéciale vise au partage d'expériences innovantes grâce à une dynamique d'échange regroupant la diversité des acteurs, régulant le cours des grands fleuves issus du massif du Fouta jalon Les expériences innovantes ont été créées et expérimentées par les communautés locales. Notre expérience avec les scientifiques également et avec les femmes et les jeunes au Niger nous donne deux leçons que le footage à long pourrait trouver utile. La première est que le fait de travailler ensemble dans les bassins versants est bien possible, quoique ce n'est pas toujours facile. La deuxième est que le travail avec la population locale est essentiel pour assurer la conservation durable des points chauds de la, de la biodiversité et des écosystèmes vitaux tels que le footage à long. La conservation et la restauration de l'écosystème ne permettront pas seulement de sécuriser le bassin versant mais aussi de fournir des revenus, des emplois locaux à la région quelque chose qui peut se refléter dans tout le Sahel. Le développement et l'alimentation ensuite. A titre d'exemple, au Niger, l'initiative 3N « Les Nigériens nourrissent les Nigériens » est considérée par la FAO et d'autres organisations internationales comme un modèle en matière de politique agricole. C'est ainsi que des centaines de milliers d'hectares de terres ont été restaurés, l'agroforesterie a été promue, notamment à travers la régénération naturelle assistée, des millions d'arbres ont été plantés, des ouvrages de collecte des eaux pluviales ont été réalisés. Toutes ces actions ont permis d'accroître les rendements, d'augmenter la production agro-pastorale et de faire reculer la pauvreté. En particulier, la promotion de l'irrigation, avec un taux d'accroissement annuel de 20% de la production irriguée, a permis davantage de mettre l'agriculture à l'abri des aléas climatiques. Sécheresse peut ne plus être synonyme de famine grâce à l'irrigation. C'est une des leçons apprises que nous tirons de cette expérience. De même, l'agroforesterie durable doit permettre à tous, villages, forêts et têtes de sources de nos fleuves, de vivre. Permettez-moi de revenir enfin vers la science dans laquelle notre continent peut contribuer positivement au monde et vers les politiques publiques fondées sur la science. C'est grâce à la richesse de solutions innovantes déplo déployées autour du massif du Fouta -de Jalon, telles que présentées par mes précédents mots, mais aussi dans tous les programmes scientifiques dont notre région regorge, telle l'évaluation des capacités de capture du carbone, de régénération des écosystèmes, de définition d'une agroforesterie, d'agroécologie et agriculture intelligente face au climat qui soit véritablement ancré dans les caractéristiques naturelles et sociales de notre région, qu'il faut poursuivre ces efforts. L'environnement régional ou international doit pouvoir corréler l'ensemble de ces synergies et de leur déploiement, ce qui mérite une impulsion politique forte qui vous trouve aujourd'hui réunis. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui avec des compétences complémentaires pour identifier les enjeux et perspectives du footage à jalon. Écouter, échanger autour des grands témoignages des acteurs et développeurs de projets pour la préservation du massif, mais aussi et surtout avancer en matière de solutions scientifiques, outils et acteurs pour le futa djalon. Nous voulons surtout conscientiser de ces problématiques ceux qui n'ont pas eu la chance d'un voyage sur ces terres magnifiques, en vue d'une future coalition mondiale pour la restauration et le développement du futa djalon. Cette idée fleurira si nous la portons et sommes convaincus que notre génération voit une Afrique qui regorge de solutions pour elle-même et pour le monde. Je vous remercie. Fin de citation, c'était le discours du président Issoufou Mahamadou. Et donc maintenant, on va vous présenter un petit message de la part d'Éric Orsena, le président de l'association Initiative pour l'Avenir des Grands Fleuves, qui a voulu adresser un message euh, qu'il qu a voulu à sa manière, très, très dynamique, très mobilisateur. Euh, il parle de, de fleuves comme de personnages. Euh, C'est à ces personnages qu'il faut s'adresser, qu'il faut continuer tous ensemble à les rendre vivants. Et comme on le disait tout à l'heure, un fleuve doit se comprendre de la source à la mer. Cette source, si elle est une forêt, si elle est un glacier, elle doit être préservée. Et chacun a une responsabilité. Je vous laisse écouter son message. Fouta Jalon. Là, j'ai venu. De toutes mes forces, je lutterai aux côtés de ceux qui se battent pour défendre le Fouta Jalon, c'est-à-dire défendre la vie dans cet ouest de l'Afrique que j'aime tant et qui m'a tant donné. Voilà, c'était le message d'Eric Orsena qu'on salue. Euh, Eric, si tu nous entends ou tu nous entendras, on te souhaite également un, un bel anniversaire hein, et un joyeux anniversaire. Je vais très vite maintenant introduire cette session du, du premier panel sur les enjeux et les perspectives du Fouta Jalon Je ne vais pas prendre de temps pour les exposer. Ils ont été exposés euh, déjà très brillamment par le commissaire Ahmed euh, par euh, le discours euh, du président Issoufou, euh, qui nous a fait l'amitié de, de trouver tous les moyens de nous, nous envoyer à temps euh, son euh, discours malgré un agenda très chargé je crois la, la perte d'un ami proche, d'un euh, deuil qu'il a subi euh, hier, euh, un ami malien, euh, et euh, ça a été exposé également par Eric, les enjeux. Donc euh, sans transition, je vais passer la parole successivement aux différents panélistes en, en proposant également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 le discours de Son Excellence M. Mamaru Issoufou, président, ancien président du Niger, et du rappel historique du commissaire de la CDAO sur le massif du footage à Londres. Moi, je ne vais plus rappeler, reprendre les mêmes paroles, mais je vais plutôt mettre sur la table de cette séance une proposition. Avant-hier,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 il ne cesse d'attirer l'attention sur cette, la préservation du, de, du massif et des efforts financiers qui sont faits, qui sont peu significatifs par rapport aux enjeux. Nous, euh, ce que nous cherchons, sincèrement, euh, au niveau de l'OMS, c'est créer ces déclics euh, après tant d'années que, euh, que place soit faite maintenant aux actions concrètes. Et je pense que dans ce que l'ancien euh, président Jusufu a tracé comme euh, solution dans celle que vient de livrer mon, mon ami et frère Fofana. À la suite de l'annonce du, du, du commissaire euh, Sangaré, il y a vraiment matière à, à travailler. Voilà, merci. J'espère que tu pas très, trop long. Merci, oui. monsieur le commissaire, euh, le haut commissaire. Euh, ayant appris la, la, la diplomatie avec mon grand frère méga je, je prendrai ça comme un compliment. Monsieur le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures,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 Monsieur le ministre, euh, la parole est à, à la politique maintenant, à la diplomatie. Euh, pour commencer, je voudrais d'abord euh, euh, remercier mes amis, euh, les hauts commissaires euh, de l'OMVG et de l'OMVS pour euh, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent en ce qui concerne le Fouta Djallon.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 et tous ces hommes comme M. Environnement qui est à côté de moi euh, pourront nous aider à résoudre ces problèmes rapidement. Sur le point de vue, on a actuellement un, un ministre de l'Environnement qui est très dynamique et qui, a, qui est en train de mettre quelque chose en place euh, qui pourra, disons, dans l'avenir, contribuer au développement. Et également, tous ces phénomènes aussi économiques,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 Je vous remercie toutes et tous et, et sans transition, nous passons à ce deuxième panel pour euh, 30 minutes de, sur les solutions scientifiques, les outils et les acteurs qui vous sera présenté par Marie-Cécile Grisard de l'IGF. Je vous demande d'applaudir de, une fois encore nos panélistes. Merci. Et donc euh, j'invite Madame Sadek, Monsieur Sangbana, Monsieur Bédédrine et Monsieur Diallo à prendre place sur scène. Je me permets de faire passer un petit message de l'organisation si vous quittez la salle, de laisser les casques sur les chaises. Très bien, donc euh, je pense qu'à travers ce premier panel, hein, le décor a été planté sur euh, tous les enjeux euh, liés à ce massif du foutage à Jalon. On va aborder maintenant notre registre qui est effectivement celui des solutions, les différents outils que l'on peut utiliser comme euh, levier, outils juridiques, outils techniques, outils scientifiques. Et dans un premier temps, je vais donner la parole à Madame Sadek. Madame Sadek Donc, Madame Sadak est la présidente de la coalition marocaine pour l'eau, euh, coalition qui rassemble des acteurs publics et privés euh, pour mieux gérer la ressource en eau au niveau du Maroc, assurer sa durabilité, gérer aussi les problématiques d'assainissement. Et euh, voilà, je souhaiterais que vous nous expliquiez ce qui a pu être fait au niveau du Maroc qui pourrait inspirer les acteurs du Massif du Fouta Jalon, notamment sur l'implication des acteurs économiques. On a parlé des acteurs politiques, on a parlé de la société civile, des citoyens. Mais voilà, peut-être que vous pouvez aussi nous, nous indiquer des éléments pour associer aussi les acteurs économiques à la sauvegarde de la ressource en eau. Cette petite table, voilà. Je me ferai mieux entendre. Merci, merci, Madame, de me donner la parole. Merci pour m'avoir associé à cette réflexion sur cette belle partie de l'Afrique. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais renouveler mes félicitations pour l'octroi du prix Hassan II à l'OMVS et Véritablement, je, euh, je suis gouverneur au Conseil mondial de l'eau et lorsque la candidature a été euh, proposée, nous étions tous euh, vraiment enchantés de pouvoir euh, féliciter et rehausser et rendre plus visible encore le travail qui est fait à ce niveau-là. Monsieur le ministre, messieurs les hauts commissaires, Monsieur les commissaires, mesdames et messieurs, euh, au Maroc, euh, nous avons euh, une expérience euh, qui euh, s'est faite d'une manière évolutive. Moi, je voudrais quand même dire qu'il y a avant le protectorat, pendant le protectorat et depuis l'indépendance. Comme toute l'Afrique, nous avons des, une, des, une gestion euh, que je n'aime pas appeler traditionnelle, mais était une gestion habituelle et une véritable civilisation de l'eau, c'est pour vous dire d'abord que le Maroc et les Marocains ont une très grande conscience de la valeur de l'eau et ça c'est très important. Nous avions une gestion coutumière, orale et ce qu'elle avait d'important c'est qu'elle était diversifiée et adaptée au contexte parce que le Maroc n'est pas un très grand pays N'empêche que la question de l'eau et l'existence de l'eau n'est pas la même partout. Actuellement, par exemple, nous avons trois bassins hydrographiques qui bénéficient des deux tiers de l'eau du pays. Et nous sommes un pays en, en zone, qui est situé en zone aride et semi-aride. Donc ça, c'est très important. Donc Cette tradition orale a été modifiée sous le protectorat par l'introduction des premiers textes. Je suis juriste, je suis toujours attirée par la question juridique par les premiers textes, euh, qui étaient quand même euh, éparpillés, etc. Et puis, euh, le travail qui a été fait a porté sur plusieurs points. Il a porté sur le cadre juridique et institutionnel, qui est en évolution, et il a porté sur des programmations pour la mobilisation d'abord de l'eau, à travers une politique de barrage. Nous avons quelque chose comme 140 barrages aujourd'hui au Maroc et le Maroc continue à construire. Nous avons un programme de nouvelle construction de barrages, des grands barrages et aussi des petits barrages collinaires. Euh, mais euh, à un moment donné, cette question de la politique de l'offre et de la mobilisation de la ressource euh, a montré ses limites et une réflexion a été faite à plusieurs titres. Et c'est là où je réponds réellement à votre question. La réflexion qui s'est faite, c'est d'abord la politique de l'offre seule a montré ses limites. Et donc il fallait trouver l'équilibre entre la gestion de l'offre et la gestion des demandes. À partir de là, il y a eu l'introduction d'une véritable politique d'assainissement. C'est-à-dire on est passé de la protection quantitative à une protection qualitative de la ressource en eau. Mais cette protection qualitative de la ressource en eau à travers l'assainissement a aussi montré ses limites. Et aujourd'hui, aujourd qu'est-ce qui se passe au Maroc C'est qu'on s'est rendu compte que les solutions techniques devaient être diversifiées. Donc aujourd'hui au Maroc, on introduit progressivement la réutilisation des eaux usées. Et le Maroc à plusieurs unités de dessalement de l'eau de mer. La dernière en date est située dans la ville d'Agadir, dans le sud du Maroc, qui est la région qui alimente le Maroc. Donc c'est en lien avec la sécurité alimentaire. Et cette diversification euh, des solutions fait qu'on euh, ne peut pas aujourd'hui euh, continuer à euh, gérer l'eau à partir du centre, de manière verticale sans tenir compte de l'ensemble des parties prenantes. Et donc cette question des parties prenantes a été interrogée et aujourd'hui nous avons autour de la table le bien sûr les artisans des politiques publiques c'est très important et je remercie monsieur le ministre parce que en racontant l'histoire de sa vie en fait il a dit tout ce qu'il faut dire. Pour une véritable politique publique en amont qui prévient qui protège et qui apporte la solution et qui ensuite, qui ensuite, qui ensuite doit évaluer la solution parce que la question de l'eau est une question certainement récurrente mais elle est en renouvellement, les données sont en constant renouvellement donc la question de l'observatoire aussi est une solution euh, importante. En interrogeant cette question des parties prenantes, et je pense que c'est ce qui vous intéresse, donc aujourd'hui, dans la mesure où il faut de l'investissement, où il faut du partenariat public-privé, donc nous avons autour de la table l'administration, l'exécutif, mais nous avons aussi des, des opérateurs publics et privés privé. Mais la question de l'eau, la ressource en elle-même n'est pas privatisée. L'eau Le, au Maroc relève du domaine hydraulique public. C'est l'usage qui peut être privatisé. Donc nous avons fait appel à la gestion déléguée, sachant que la ressource relève du domaine public et que les infrastructures continuent à être la propriété euh, par exemple de la ville, quand c'est en milieu urbain. Et progressivement, euh, dans la mesure où la diversification des solutions fait appel à de nouveaux métiers, eh aujourd'hui nous sommes en train de mobiliser les industriels, parce que les industriels doivent aussi faire partie de, du cercle des acteurs. C'est eux qui travaillent sur tout ce qui fait arriver l'eau au robinet, parce que on, tout ce qui est derrière le robinet est important. Et ce sont des, pers, des, des, des, des, disons des acteurs qui doivent aussi comprendre les enjeux et les défis de la question de l'eau, et participer par l'investissement, mais aussi par l'innovation, parce que ce sont ceux-là qui apportent les solutions techniques innovantes. Donc euh, si je devais me résumer, je pense que M. le ministre a tout dit, si je devais me résumer, je pense que la question centrale, et ça se reflète aussi dans ce qui se fait au niveau du sujet d'aujourd'hui, la question centrale est la gouvernance. Personne n'a l'ensemble de l'information en ce qui concerne l'eau. Donc il faut de la complémentarité, il faut élargir au maximum le cercle des acteurs, et il faut faire participer autant que possible, ce n'est pas facile, les populations quand, quand, quand, ce, quand le contexte le permet. C'est une question fondamentale. Donc la gouvernance. Mais la gouvernance signifie aussi le cadre de la loi. La gouvernance signifie la participation. La gouvernance signifie le fait de rendre compte. La gouvernance signifie aussi la prise en compte des intérêts de tout le monde, y compris des plus défavorisés. Et là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour dire que, par exemple, hier, nous avons organisé un atelier sur le droit à l'eau. Parce que finalement, qu'est-ce que nous faisons tous ici Nous souhaitons offrir l'accès à l'eau à tout le monde. Mais, quand on dit tout le monde, ça veut dire les personnes pour leurs besoins essentiels, mais assurer une sécurité hydrique pour l'économie et pour le développement. Que ce soit les industriels, que ce soit l'agriculture, que ce soit la santé publique, il faut de l'eau propre, que ce soit, pourquoi pas, le plaisir et le tourisme, parce que nous avons aussi besoin de bien-être. Donc, euh, si vous voulez, mais je pense que la question centrale en matière d'eau reste, et restera la gouvernance. Je voulais... Merci Madame pour cette, euh, cette intervention. Euh, vous disiez parler effectivement en termes, euh, en tant que juriste hein, de formation. Oui, oui, euh, J'aurais voulu, je, moi quand je suis arrivée ici, je m'étais dit que j'allais parler de la Convention sur les eaux. Alors, <rire> et que j'allais parler d'une question qui me taraude. Pourquoi à Rio on a adopté une convention-cadre sur les changements climatiques et sur la, sur la biodiversité. Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien de semblable par rapport à l'eau Parce que le cadre et le mécanisme qui a permis de faire évoluer ces conventions est absolument nécessaire. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que la communauté internationale accepte, ou en tout cas le continent... Pourquoi pas adopte pour lui-même l'équivalent de ces conventions avec un cadre institutionnel qui se réunit chaque année à l'image des COP et qui permet de rassembler, regardez ce qu'on est en train de faire ici, de rassembler tous les acteurs et de mettre sur la table les problématiques et de les résoudre au fur et à mesure. Très bien. Mais écoutez, la transition, en fait, est toute trouvée. On n'aurait pas pu faire mieux. Merci beaucoup. Euh, parce qu'effectivement, on va donner la parole à M. Sangbana, qui est conseiller juridique au secrétariat de la Convention de l'eau des Nations Unies, euh, qui va effectivement nous parler de ces, de ces conventions internationales, comme la Convention d'Helsinki, qui apporte des, des principes fondamentaux. Euh, comment ces, ces conventions... Euh, de droit international arrive à permettre des, des outils régionaux, utiliser ces leviers juridiques pour traiter des enjeux comme on l'a sur le massif du Fouta de Jalon, euh, d'un massif partagé entre plusieurs états qui nécessite partage de la ressource entre pays et entre usages. Merci monsieur. Merci madame, euh, je pense que vous me recevez, merci. Alors oui, euh, c'est tout d'abord un honneur d'être au milieu de, de mes aînés, il faut le dire, et aussi certainement des pères, et d'aborder un sujet assez particulier, celui de ces conventions internationales et puis de leur rôle, lorsqu'il vient un sujet aussi sensible que la protection des têtes de source. Euh, merci pour l'invitation qui a été adressée donc au secrétariat de la Convention pour la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. Le titre est long, communément appelé Convention sur l'eau de 92, et dont le secrétariat est abrité par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. Alors, Madame, je disais à juste titre, nous avons besoin d'un cadre. Un cadre qui réunit, ou un cadre où, effectivement, nous pouvons nous retrouver pour discuter de ces questions. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au sein du système des Nations Unies, nous avons un tel cadre c'est vrai que l'histoire de notre convention, donc la convention de 92, elle est particulière, elle est née au sein d'une structure qu'on appelle donc la CONU, et donc qui est une entité régionale à la base. Mais j'aimerais, si vous le permettez, revenir peut-être sur le contexte de naissance de cette convention. Nous sommes dans les années 92, et vous le dites, en ce moment, il y a une cristallisation des des questions liées à la protection de l'environnement, nous avons effectivement ces grandes conventions universelles qui vont donner un pas très important sur les questions biodiversité, climat et sur l'eau. Et oui, il y a une convention, certes régionale, mais qui date de cette période, qui est celle de 92. Nous sommes au sein d'une structure qui reste une commission au sein du système des Nations Unies. Et en parallèle, effectivement, nous avons une convention, et il est important de le souligner, une convention qui est la convention de 97, donc sur le droit relatif à des utilisations de haute fin que la navigation, qui est aussi une convention très importante, qui a été négociée dans le cadre de la Commission du droit international, pendant 40 ans, pour dire toute la difficulté que c'est que d'identifier les principes et les obligations lorsqu'il en vient à la gestion et la protection des ressources en eau. Soit, heureusement pour nous, nous avons quand même un mécanisme institutionnel qui, et je vais me permettre de faire le lien avec le footage, le di à cette époque la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, ce n'est pas que l'Europe, c'est aussi l'Asie centrale. Nous avons des grandes problématiques qui sont liées quand on prend le cas, par exemple du fleuve Dinester ou du Troutalas, Dinester qui est partagé entre la Moldavie et l'Ukraine, ou quand vous prenez le tutalas, c'est entre le Kyrgyzstan et le Kazakhstan, nous avons des problématiques qui étaient liées vraiment à la détérioration à de, de, de la ressource, de l'écosystème à, à, à cette époque. Et cette convention a donné des outils, a donné des principes qui ont permis de rentrer dans des activités comme des activités de restauration écosystémique, de reforestation, et qui ont permis aujourd'hui à ce que nous nous retrouvons avec un cadre qui soit habilitant à la fois en termes de protection de la ressource, mais aussi avec une dimension économie impact fort, donc en termes de partage de coûts et bénéfices pour les populations locales. Et cela, c'est des partages d'expériences qui peuvent être faits. qui peuvent être Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette convention, quel est l'intérêt de cette convention pour notre région. Depuis 2016, elle est devenue globale. Nous n'avons plus que ces pays et nous avons aujourd'hui deux pays qui sont tributaires des cours d'eau directement originaires de ce foutage jalon. Nous avons le Sénégal et la Guinée-Bissau qui sont partis à cette convention et donc qui soulignent l'importance aussi de considérer qu'est-ce que nous pouvons recevoir ou qu'est-ce que nous pouvons déduire en fait, qu'est-ce qui peut être fait à travers ces conventions, comment elles peuvent être appliquées aujourd'hui euh, dans notre région. Les principes sont donc là, le cadre normatif est là, le mécanisme institutionnel est là. Et ce qu'aujourd'hui cette convention elle propose, c'est peut-être d'accompagner la réflexion, c'est peut-être qu'il y a une certaine appropriation de cette convention au niveau aussi régional et de voir comment elle peut s'articuler, comment elle peut être appliquée de manière concrète. C'est une thématique aujourd'hui qui est très prégnante, qui est, qui est très régionale, parce que nous avons des pays de la région qui ont adhéré. Comment on peut arriver effectivement à appliquer cette convention de manière concrète dans la région Et quand vous prenez les principes, elles restent les mêmes. Nous avons le principe de l'utilisation équitable et raisonnable, nous avons le principe de ne pas causer de dommages significatifs, le principe de précaution. Et je citerai ce principe qui est très important qui est celui du principe de la protection des écosystèmes et de la restauration qui aujourd'hui fait tout son sens et qui mérite d'être considéré en termes d'actions possibles qui peuvent être repliquées ici pas seulement dans une approche de euh, de donner des leçons mais qu'est ce qu'on peut aussi qu'est ce qu'on peut construire à partir d'ici et pouvoir faire un partage aussi au niveau global, et donc on rentre dans cette dans cette configuration où on dit, oui, nous voulons un partage d'expériences, de, de, de, de, de, nous voulons développer effectivement des stratégies qui ne soient applicables à notre région, mais sur la base d'un cadre habilitant au niveau du système des Nations Unies. Donc, euh, votre, votre réflexion m'a orienté dans ma, dans, dans, dans, dans ma lecture, euh, de, dans mon approche, dans mon analyse, en disant, oui, nous avons certes un cadre, Aujourd'hui, il y a une grande question qui se pose. Est-ce que nous voulons avoir un cadre o, autre que ce qui existe déjà ou prendre ce qu'il y a et de le transformer en faire quelque chose qui puisse réellement participer à soutenir tous les efforts à, dans toutes les régions euh, pour la protection et la gestion donc de, des, des ressources en eau. Donc peut-être je vais euh, m'arrêter euh, ici. Je vous remercie. Merci beaucoup pour euh, cet éclairage. Euh, merci beaucoup. Effectivement, euh, comme euh, voilà, vous l'indiquiez l'un et l'autre. De plus en plus, il faut donner une valeur aux services rendus par la nature, hein, ces fameux services écosystémiques. Le foot à -de Jalon est l'un de ces écosystèmes à protéger dans son couvert végétal notamment, avec les impacts du dérèglement climatique, avec les impacts des activités anthropiques hein, dont on a parlé, que ce soit la, les activités minières, les activités agricoles. Et je voudrais du coup laisser la parole maintenant à M. Diallo qui est le président du comité des membres IUCN du Sénégal, qui, a été, qui est aussi le secrétaire général de l'Association des Amis de la Nature du Sénégal, qui va nous parler effectivement de ses de impacts des activités humaines sur les cours d'eau. Notamment, il va nous parler de la Falémé, qui est un affluent du Sénégal très, très dégradé, par, par les activités minières et comment au niveau euh, de ce que promeut l'IUCN de solutions fondées sur la nature, d'actions de conservation, on peut intégrer ça dans un cadre plus large au niveau de la gouvernance de ces bassins et de ces têtes de source. Merci bien. Merci. Je voudrais tout d'abord vous féliciter de nous avoir associés euh, dans ce panel. Euh, monsieur le ministre, monsieur les haut-commissaire, monsieur le commissaire de la CDAO euh, c'est pour moi un honneur et une opportunité euh, de participer à cet atelier euh, parce que c'est une tribune qui nous permet nous en tant que UICN euh, de vous dire qu'il y a, entre autres solutions, des solutions fondées sur la nature. C'est un concept euh, qui a été bâti par des experts qui sont issus de nos différentes commissions. Et aujourd'hui, ce concept est devenu euh, un label. Et, et partout, nous pensons qu'à travers euh, les solutions qu'il faut préconiser... Il nous faut les solutions fondées sur la nature. Le constat est fait aujourd'hui que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Un château d'eau qui irrigue les cours d'eau importants dont le fleuve Sénégal avec comme principal, principal affluent la Falémée. La Falémée aujourd'hui est complètement dégradée et je prends à témoin le commissaire de, de l'OMVS avec ses différents collaborateurs qui ont d'ailleurs tout dernièrement euh, commandité une étude euh, pour faire l'état des lieux, mais nous pensons qu'il est possible de sauver la falémie. La Falémée aujourd'hui est très polluée, polluée par des activités illicites, illégales, d'agents qui exploitent l'or aussi bien dans la Falémée que tout autour. L'écosystème est dégradé, la santé humaine est en jeu, la faune et la vie faune sont en danger et toute l'économie locale qui dépend de la Falémée. Et aujourd est aujourd'hui compromise. C'est la pêche, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, parce que non seulement les populations locales, mais également tous les éleveurs du nord effectuent la transhumance et vont vers le sud pour s'approcher des points d'eau. Les populations aujourd'hui sont sinistrées. Sinistrées parce qu'il n'y a aucune activité. On n'ose plus boire l'eau du fleuve on n'ose plus utiliser l'eau du fleuve pour le maraîchage on n'ose plus utiliser l'eau du fleuve pour abreuver le bétail la vie faune est en danger les ressources halieutiques n'existent plus et constituent du poison pour les humains donc il faut agir il faut agir et en plus des institutionnels nous pensons que les populations peuvent Appuyer les institutionnels pour arrêter cette hémorragie. Parce que la famine risque de s'instaurer au niveau de, de cet écosystème. De la Guinée jusqu'à l'embouchure et qui impacte également le reste du fleuve Sénégal jusqu'à Saint-Louis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Une solution basée sur la nature, c'est d'abord protéger. Et la protection dépend des états qui sont membres de l'ANVS les états doivent à travers euh, les organes de défense et de sécurité assurer la protection de la Falémé en mettant hors d'état de nuire tous les, ces agents euh, qui sont là autour de la Falémé et qui exploitent l'eau et qui utilisent surtout des produits chimiques le mercure, le cyanure qui empoisonnent euh, euh, les, les populations. et Vraiment, c'est un désastre. Il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard. Il faut également euh, revaloriser, réhabiliter la phalémée. Parce que les, ces exploitants, ils ont même dégradé le lit du fleuve. Ils ont créé euh, euh, euh, euh, des excavations. Donc, il faudrait un plan de, de, de, de, de, de, de développement, de réhabilitation et de revalorisation qui est qui puisse prendre en charge également les préoccupations des populations locales. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Euh, alors euh, finalement, on est pris par le temps. Hein, on pensait euh, avoir bien respecté le timing. Je vais laisser euh, fozzi Bedreddine pour un, peu, un mot de conclusion et de, sur cette session au nom de l'OMVS. Désolé du manque de temps. Merci, euh, merci Marie-Cécile. Bon, J'avais une petite présentation euh, à faire pour, que, pour, pour recentrer quand même les choses autour de, de notre sujet du jour, qui est le, le massif du Foutayalon. J'aurais voulu euh, passer quelques slides pour que tout le monde ait euh, euh, une idée très précise de ce qui va se passer de, de, de, de, de, de, de, de, fumer. Mais bon, comme le temps est fini, je vais aller directement sur, sur la dernière slide et puis essayer de faire une conclusion comme c'est demandé. Donc, c'est juste euh, dire qu'il euh, y a un aspect politique important. Parler d'abord de, de, la, de la déclaration des chefs d'État de Conakry de 2015, qui a été faite à la veille de la COP21. Euh, la COP21, c'est le changement climatique, pour vraiment donner des orientations très claires par rapport à la protection de l'environnement, protection de, des écosystèmes fragiles du bassin du fleuve Sénégal. Et euh, je vais dire deux mots aussi sur euh, un organe important qui a été euh, aussi acté par la conférence des chefs d'État dans, dans une résolution qui est la mise en place d'un observatoire régional de l'environnement de l'eau et de l'environnement du Massif du Dialon comme l'a dit M. le Commissaire tout à l'heure, qui sera installé au niveau de, des locaux historiques de, de l'ORS et euh, que nous nous proposons de mettre en place en collaboration bien sûr avec tous nos partenaires dont le CDA se, la CDAO ici présente, l'Union africaine. Et donc euh, ce, cet observatoire va nous permettre d'avoir une vraie veille environnementale autour de, euh, de ce massif du Fouta-Dialon dont on a parlé euh, à, à long et à large aujourd'hui euh, par les autres personnalités qui sont là et qui a vraiment besoin d'une attention particulière parce que c'est vraiment de là que tout part et euh, c'est important de le protéger. Donc je vais m'en arrêter là. Et euh, laisser la parole à M. Ndao, je pense que c'est lui qui va, faire la, va tirer la conclusion. Et faire une annonce aussi, je pense, par rapport à, à un important euh, événement qu'on doit lancer. Merci. Bien, Bonjour tout le monde, hein? euh, monsieur le ministre, monsieur le Haut-Commissaire. Je pense que comme l'a dit Fauzi, on a beaucoup parlé du foot à jalon. Nous, on voudrait apporter la voix euh, vraiment de nos organismes de bassin qui sont en aval. L'OMV c'est l'OMVG. Nos investissements en aval, vous les savez, pour l'OMVS, comme l'OMVG, dépendent de la bonne santé du foot à jalon, du massif du foot à jalon et euh, nous euh, sommes d'accord pour les observatoires mais pour agir pour agir parce que il y a l'urgence il faut des actions qui sont des actions immédiates je pense que c'est extrêmement important c'est vrai une coalition mondiale mais pourquoi pas dans un premier temps aussi tout de suite une coalition des organismes de bassin beaucoup d'organismes de, de, de bassin la survie dépend de ce match du foot jalon on pourrait très bien nous en, en tant qu'organismes de bassin agir, nous mettre ensemble pour même peut-être jeter les bases d'un fonds qui permettrait aux gens de pouvoir agir sur le terrain il est urgent d'agir c'est ce que je voulais dire je pense que les panélistes euh, vraiment ont, ont tout dit mais il faut qu'on agisse. il faut que euh, l'urgence de l'action est là, c'est ce que je voulais souligner les investissements dépendent de ça barrage de Manantali euh, Felou Guina, Samangalou, je peux en citer d'autres tout cela et qui impacte aujourd'hui directement l'économie de mon pays. Monsieur le ministre l'a dit si on ne fait pas, euh, si on n'a pas des actions qui sont des actions donc euh, immédiates, si on n'agit pas, peut-être tout cela pourrait pourrait pourrait nous échapper. C'est vraiment l'appel que je voudrais faire et vous annoncer que prenant conscience de tout cela, les deux hauts commissaires, monsieur le haut commissaire de l'OMVS et Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVG, ont décidé ensemble de lancer un manifeste. Pour le foot à jalon, euh, ce sera dans une conférence de presse internationale et la date vous sera annoncée et sous l'égide évidemment aussi de la, de, la, de la CDAO. Merci beaucoup, je vous remercie.